Salut à toi Seigneur de Guerre, c'est tout Rob. tu es sur Commander TV et ici ça parle Wargame. Je suis en compagnie de Avif qui est venu avec son armée de Necrons. Et ça sent le rapport de bataille bien juteux, bien saignant. C'est parti les C'est parti pour la présentation de mon armée Great Knight pour ce rapport de bataille. Euh, je vais utiliser le codex euh, GK, impacté aussi par le chapter Approve 2019, puisque les coups en points ont été modifiés sur ce supplément-là, et aussi le supplément psychique Awakening, le rituel des damnés, qui nous rajoute des stratagèmes, des sorts des litanies et aussi la data sheet du chaplain donc voilà plein plein de choses et plein plein de choses dans cette armée alors on a deux bataillons gk avec à chaque fois euh, trois troupes et deux personnages donc et après des petits euh, des petits suppléments mais évidemment euh, pour le premier bataillon on va retrouver un brother captain que vous avez juste là et euh, cette ce grand guerrier est mon seigneur de guerre et je lui mets un trait de seigneur euh, first to the fray, premier dans la mêlée Et il va faire, euh, qui fait rejeter Les jets de charge pour ses camarades à 6 pouces, donc ça c'est bien quand on veut aller Faire euh, la bagarre euh, Ensuite il va être accompagné d'un Librarian Qui lui va être équipé de l'éclat séraphique Donc c'est lui qui prendra la relique pour euh, mon armée L'éclat séraphique c'est euh, plus 1 à ses tests psychiques, donc ça s'additionne déjà avec le plus 1 naturel du codex GK, et euh, relance du test psychique si euh, toutefois je le souhaitais, et bon c'est quand même très très stable sur les phases de psy. Pour mon seigneur de guerre, je lui ai mis en sort le cuirasse de résilience, donc euh, le moins 1 pour être blessé sur une unité, et euh, je lui ai rajouté le façonnage de warp, qui va me permettre de euh, faire la jonction, de changer mes marées, ou mes tides, selon que vous parliez français ou anglais, qui sait. Euh, le Librarian, quant à lui, va avoir aussi le façonnage du warp. Je vais me l'assurer sur deux personnages, de façon à ce que si je m'en fais strike 1, j'ai toujours la capacité de rebasculer mes marées. Et euh, son deuxième sort, ça va être domination de l'Empirée, ce qui me permet de regagner un point de commandement euh, tous les tours. Donc euh, voilà, s'il survit pendant la partie, c'est cool. Ça me fait potentiellement 4 à 5 euh, points de commandement supplémentaires. Et autant vous dire que cette armée, elle en consomme. Pour les troupes, là j'ai décidé de jouer euh, les Terminators, c'est une unité que j'affectionne et que j'avais vraiment envie de jouer en rapport de bataille, alors ils sont 8. Euh, ils sont tous en Stormbolter et en double Falcon. Et je leur ai mis en sort le Sanctuaire qui peut éventuellement, euh, si ça passe, euh, avoir plus un à l'invulnérable. Ils ont déjà une invulnérable de 5. Donc si le sort passe, il passe une invulnérable de 4, qui est plutôt sympathique pour ce genre d'unité. Ils sont accompagnés de deux Strike Squad. Alors les Strike Squad, il y en a 5 dans l'armée, elles sont toutes équipées pareil. C'est double Falcon pour 4 gars. Et euh, Psy Lancer pour un cinquième, donc voilà, elles sont toutes les mêmes, la seule chose qui va les différencier les unes des autres, ce sont les choix des sorts. Euh, à savoir que sur les cinq, j'ai pris deux Vortex, deux Gate of Infinity et un Astral Aim. J'ai pas le nom des sorts en français, je m'en excuse et je vais souvent pendant le rapport de bataille les dire en anglais, mais j'expliquerai à chaque fois à quoi ils correspondent euh, de façon à pas troubler les moins anglophones d'entre vous. Ensuite, euh, la, la, la puissance de, de cette armée, elle vient euh, du pack de, de Paladin, euh, le pack de Paladin et, et que j'ai, euh, que j'avais déjà joué sur le rapport de bataille précédent, mais là, euh, je l'ai amené d'une façon différente en termes d'équipement, et surtout par l'apport de 4 psycanons dans cette unité, donc c'est une unité qui tire fort, 4 psy canons, 6 stormbolters. Bolter, euh, et après, il y a un, un petit mix entre euh, les sceptres de force et les halbards de force, alors là, il y a un... Petit écart en termes de WYSIWYG, notamment sur les 4 paladins que vous avez là. Ils ne sont pas en épée euh, falchion, ils sont bien en sceptre de force. Donc voilà, vous m'excuserez pour ce petit écart de WYSIWYG. Euh, mon adversaire d'ores et déjà me l'excuse, euh, donc j'espère que vous ferez de même. Euh, voilà pour cette escouade là, et en termes de sort, j'ai décidé de leur mettre le Astral Aim, donc c'est tir sans ligne de vue et ignore les couverts. Ensuite, on va retrouver toujours dans le même bataillon un pack de 10 Interceptors. Donc cette escouade-là aussi, j'avais vraiment envie de la jouer. Je ne l'avais pas jouée sur le rapport de bataille précédent. C'est une unité qui est super intéressante de par sa mobilité et sa, on va dire, sa, sa flexibilité tactique. Et, euh, et donc cette escouade-là, c'est full épée euh, Falcon et stormbolter. Et en termes de sort, je leur ai mis le Hammer Hand. Le Hammer Hand leur permettra de blesser à plus 1 un adversaire au corps à corps. Donc vous avez compris, full double Falcon... Le sort summer end commence à comprendre potentiellement leur utilité on le verra et ensuite la dernière, euh, le dernier choix euh, spécifique de ce bataillon c'est le choix de soutien qui est euh, la purgation squad avec pas plus ni moins que 4 psy canons, voilà on a fait le tour et après on a le deuxième bataillon où il y a 3 troupes les 3 strikes et on va avoir les deux personnages qui forment le bataillon qui sont le grand maître Voldus, particularité de Voldus c'est que lui il peut choisir 3 sorts et que je lui ai mis, euh, et c'est le seul personnage à qui je mets des sorts de la discipline sanctique ou Séraphique, j'ai plus le nom, mais de la discipline du codex de base. Euh, donc lui, il a trois sorts qui sont indispensables à cette armée, c'est-à-dire le portail d'infinité, le sanctuaire, donc pour le plus un, la vulnérable. Et euh, la visée astrale, donc le Astral Aim, le tir sans ligne de vue et ignore les couverts. Donc lui c'est le seul personnage qui a les sorts de, du codex de base. Et il est accompagné d'un chaplain. Le chaplain, je lui ai mis en sort le Edit Imperator. Ce qui va me permettre de tirer, et bouger. Euh, un simili Fire and Fade chez les Eldar. Euh, donc euh, voilà, ça c'est son, son sort, l'Edit Imperator. Et en litanie, je lui ai choisi Éloge de précision. Donc une unité à 6 pouces de lui. Ne subit aucun malus à ses jets de touche et à sa capacité de tir. Euh, ce qui leur permet bah, de quand il y a des unités mettre moins 1, moins 2 pour être touché, ou alors lorsque je bouge et tire avec des armes lourdes, je n'ai jamais de malus, donc ça c'est plutôt intéressant. Euh, voilà, vous l'aurez compris, on est sur une armée GK euh, qui est portée pas mal sur le tir, certes, euh, courte portée, mais euh, sur le tir quand même. Euh, C'est une armée qui va beaucoup jouer sur, un, les stratagèmes, euh, parce que les stratagèmes ont un impact majeur sur cette armée, 2 euh, sur euh, la marée de Führer, donc qui va mettre euh, euh, plus un en force et en damage. À toutes les armes psy donc à savoir que la combo avec le avec le codex gk euh, fait que je peux je peux transformer les 10 storm bolter d'une d'une unité en armes psy euh, ce qui potentiellement peut me faire tirer avec des bolters à force 6 à moins 1 damage 2 donc ça c'est plutôt intéressant euh, donc il y a, ya y a des petites il euh, ya des synergies à faire entre les deux bouquins et puis euh, et puis bah, les nouveaux sorts aussi qui sont très bien et, euh, et puis les unités qui ont de manière très générale baissé en coup en point, donc on a, on a une armée de tir et une armée, bah le, le psy aussi hein, est très dominant dans, dans ce codex euh, bien que j'en reste intimement convaincu il ne faut pas faire l'erreur euh, de jouer ce codex là Et d'autant plus cette armée là En, en Alpha Strike Et, euh, et se dire qu'on va balancer 40 Mortal Wounds Dans un tour et table raser notre adversaire Donc euh, c'est absolument pas Ma façon de jouer cette armée là Et, euh, et c'est pas la façon dont je conseille de jouer le GK Donc on va voir comment ça se passe Surtout qu'en face on a Aviv avec son armée Necron Et on passe de suite à la présentation De son armée Bon du coup, les gars, aujourd'hui je vais jouer une armée Nécron euh, détachement qui va être complètement, euh, enfin, composé de trois détachements 2 euh, Spirède et, et un airwig euh, le tout va être joué en Sotek la dynastie Sotek, ça me permet de me déplacer et euh, d'ignorer les malus pour euh, tirer avec les armes lourdes donc de tirer normalement avec une arme lourde après m'être déplacé ça me permet aussi d'advance et considérer toutes les armes comme des armes d'assaut euh, ce qui est quand même assez utile euh, là, je vais avoir du coup, euh, les trois croissants donc, euh, qui euh, ont ce stratagème qui permet pour un PC de faire 3 des 3 mortels dans une zone. Euh, on en reparlera un peu plus euh, tout à l'heure en partie. Je vais avoir euh, dans les euh, trois 3 des arcs qui vont être euh, du coup... Euh, des, des gros châssis avec 14 PV en du 6 euh, sauvegarde à 4, qui vont faire à 12 pouces euh, 20 tirs de force 4 PA-1, et à euh, 24 pouces, enfin jusqu'à 24 pouces, 10 tirs de force 4 PA-1. Euh, ils ont un canon central qui permet de tirer avec deux profils en fonction de si on s'est déplacé ou pas, qui peut faire de la force 10 PA-5 dommage D6, ou alors de la force 8 PA-3 dommage D3. Toute l'armée, sauf les avions, ont une capacité qui s'appelle une capacité qui s'appelle le blindage quantique qui fait que si jamais on me fait plusieurs dommages, si jamais je rôle, euh, je jette un dé et je fais un résultat inférieur à ces dommages, je les ignore complètement. Donc, par exemple, quelqu'un qui va me faire 5 dommages, je jette un dé sur 1, 2, 3, 4, je vais complètement ignorer les dommages. Euh, les seuls qui ont passé ça, c'est les avions et les deux persos. Euh, on a ensuite euh, les... Euh, bon, je, vais passer, je vais parler des, des entrées Forgeward qui sont les Tesseract Arc. Donc C'est une, une entrée qui est très intéressante parce que c'est une entrée qui va avoir une endu 7, une sauvegarde à 3+, et une invue. Quand on les charge, il faut jeter 3D, défausser le résultat le plus haut. Euh, C'est une, une entrée qui va exploser sur du 4, à 6 pouces sur de la D3 mortelle. Euh, on a aussi euh, donc, une endurance du coup, qui est supérieure aux autres. Ça va avoir euh, deux canons sur les côtés qui vont être des canons gausses, donc ça tire comme deux destroyers, ce qui fait 6 tirs de force euh, 6, PA-3 dommage D3. Euh, et un canon central en fait, qui a 3 profils différents. On a ensuite les euh, Annihilation Barge euh, qui vont avoir deux éclateurs Tesla. Donc ce, qui va faire, ce qui va permettre de faire 8 tirs de force 7, pas de PA, les 6 contre RIP, donc, une, une des particularités de, donc les 6 pour toucher contre RIP, c'est une des particularités du Tesla chez Necron. Et euh, ils vont avoir trois canons, euh, donc euh, chacun un de force 6, PA-3, dommage des 3 Donc l'avantage c'est qu'on a une armée qui est constituée uniquement en châssis, donc avec euh, à part les deux persos qui sont euh, malheureusement des taxes que je vais utiliser pour, euh, pour faire des, des détachements, euh, qui vont être les deux lords, donc c'est les entrées les moins chères euh, en termes de personnages chez les nécrons. Euh, tous les deux avec un bâton de lumière. L'un des deux va être mon Warlord et l'autre va avoir une relique qui va lui qui va être le voile des ténèbres qui va me permettre de pouvoir le retirer de la carte et de le replacer où je veux pour aller par exemple chercher un objectif ou euh, chercher un briseur de ligne. Enfin, Partie ou me donner une certaine latéralité tactique. En format ITC, ils sont pas très intéressants à protéger puisque, au final, euh, il fin, faut voir en fonction des, des objectifs secondaires qu'aura choisi mon adversaire, mais euh, ce sont plus, ils sont plus des, des tampons, des taxes qu'autre qu chose. Euh, voilà, donc on a une armée grosso modo qui est extrêmement mobile parce que j'ai un mouvement de 12 avec tout sauf les avions qui ont un mouvement minimum de 20, euh, qui ont un balage quantique, qui ont une endu 6 et qui ont euh, quand même des, euh, des gros points de vie. Euh, euh, qui récupère des points de vie tous les tours et qui, euh, qui saturent énormément avec le Tesla, euh, avec le stratagème des avions, et ensuite ont pas mal de tirs avec de l'APA-3,-4,-5. Donc euh, c'est une armée qui est très mobile, euh, que j'ai utilisé euh, cette liste pratiquement exactement la même euh, en, en Belgique pour un tournoi il y a, il y a quelques mois, et euh, ça avait plutôt bien fonctionné, donc c'est une liste que j'apprécie particulièrement, qui peut, qui peut courir, qui peut, qui peut aller loin, qui peut se projeter sur la table, qui peut qui, qui tend bien, qui n'a pas de, de, de grosses faiblesses, euh, dans le sens où ça ne repose pas sur euh, une, une clé de voûte. Et euh, non, c'est une semis qui est assez intéressante à jouer. A voir ce que ça va donner dans ce match-up, parce que c'est vrai que les GK, c'est quand même un, un match-up qui est compliqué pour le Necron, euh, notamment avec tous les mortels qu'ils peuvent faire. et... Euh, et la, la, la capacité qu'ils ont à se protéger, à réduire les dommages, à, à, à avoir des malus à la touche, à la blesse, etc. Donc on va voir, enfin je pense au paladin surtout, on va voir ce que ça va donner à ce niveau-là. Ça va être je pense un, un, un match, une partie très intéressante et ça fait vraiment plaisir de jouer en format ITC. Le scénario que nous allons jouer aujourd'hui est pris sur les conventions ITC, c'est le scénario numéro 3. Nexus contrôle. outre les objectifs primaires et secondaires, les objectifs bonus de ce scénario sont les suivants. Deux objectifs ont été placés en dehors des zones de déploiement et deux objectifs ont été positionnés dans les zones de déploiement. À la fin de chaque tour, le joueur qui contrôle les deux objectifs qui sont en dehors des zones de déploiement marque un point. Les objectifs primaires sont les objectifs classiques du format ITC, à savoir tenir un objectif et tuer une unité, chacun rapporte un point par tour. Et tenir plus d'objectifs que son adversaire et détruire plus d'unités que son adversaire rapporte aussi des points supplémentaires à la fin de chaque tour de jeu. Les secondaires quant à eux sont dévoilés une fois qu'on connaît le défenseur et l'attaquant et au moment de déployer nos premières unités. Il est l'heure de jeter notre premier dé de cette game, à savoir qui sera le défenseur et qui sera l'attaquant Et on jette chacun un dé et c'est le gagnant qui choisit J'ai le dé bleu Avif à a à le dé rouge, c'est parti, de mon côté c'est un 3 Et Avif, vif il sait jeter le dé avec précision et il nous fait un joli 5 C'est donc lui qui va choisir qui est attaquant, qui est défenseur Et je vais donc choisir d'être attaquant Attaquant, il est attaquant, je suis donc défenseur. Je vais donc jeter 2 dés pour déterminer le type de déploiement, à savoir qu'il ne peut pas y avoir de double. Un 6 et un 5, on va donc se référer au livre des règles. Alors, en termes de choix, j'ai jeté le 5 et le 6 qui sont ces deux déploiements-là. J'ai décidé de choisir ce déploiement-là et j'ai décidé de me déployer dans cette zone-ci. C'est donc Avif qui, va, euh, qui est l'attaquant et qui commencera à se déployer dans cette zone. Donc, en termes d'objectifs secondaires, ce que j'ai pris, c'est The Reaper, Old School et Recon. Euh, la manière dont je me suis déployé là, c'est que j'ai mis mes avions euh, légèrement en biais de façon à pouvoir aller impacter que ce soit aussi bien ici euh, que là. Ils sont donc euh, étalés sur le, le fond de la table. Euh, on a mis les euh, Doomsday Arc en hauteur de façon à pouvoir essayer d'obtenir le plus de lignes de vue possible. Euh, on va avoir des petits persos qui vont être estampillés pour soit garder des objectifs, empêcher, euh, empêcher d'avoir des FEP dans mon, dans mon dos. Euh, et ensuite on a le, le reste du, de, de l'armée qui est en avant et qui va essayer de pouvoir advance et chercher des lignes de vue pour euh, aller chercher euh, ce premier sang. Donc en termes de, trois, de points de commandement, j'ai 6 points de commandement et je n'en utilise pas avant le début de la partie. J'ai fini mon déploiement. Euh, je vous cache pas que euh, je suis un peu en difficulté sur ce match-up parce qu'il y a beaucoup de choses en face. Il y a de la mobilité, il y a de la saturation, il y a plein de choses qui peuvent me faire mal. Donc, j'ai décidé d'être assez minimaliste sur mon déploiement. C'est-à-dire que j'ai déployé un peu plus de 1000 points d'armée et notamment mes gros packs, à savoir mon pack de Paladin que j'ai mis dans la ruine qui est juste ici et euh, mon pack de Terminator que j'ai mis juste ici devant moi. J'ai positionné aussi deux personnages qui sont le Librarian et le Chaplain. J'ai bien fait en sorte de les positionner pour que s'ils utilisent son stratagème avec ses avions, il ne puisse cibler que les paladins et un perso et pas les paladins et deux personnages et, euh, et puis bah, le déploiement me met un petit peu dedans parce que euh, je suis obligé de me reculer euh, pour bénéficier des couverts. Donc euh, voilà euh, un minimum d'unité sur table pour l'instant on va voir, euh, on va c'est euh, vif qui attaque donc on va voir comment comment lui il déroule son premier tour et puis euh, je commence cette partie avec 13 points de com je n'utilise pas de points de commandement en phase de pré-game et, euh, et puis bah c'est parti pour, euh, pour la au début du premier round de bataille, je vais donc euh, bah, lancer ma marée et je vais utiliser la marée de tir, donc la euh, marée fureur euh, furieux. Et euh, je vais lancer ma litanie sur un 3 plus. Donc mon chaplain va buffer euh, les paladins et leur permettre de n'avoir aucun malus sur euh, leur, euh, leur touche. Donc ils tireront toujours à 3 plus, quoi qu'il arrive. Ça passe sur un petit 3 plus des familles, Mazel tof. Donc là, mon but, c'est ce qui, ce qui va être euh, important pour moi de faire. Ça va être de Faire mon premier sang de manière à pouvoir marquer un point là-dessus et essayer d'aller chercher l'objectif bonus de manière à avoir Kill one, All one, euh, premier sang et bonus. Euh, donc l'objectif bonus, il, est, euh, il faut juste que je réussisse une advance à 1 là-dessus. Euh, donc ça ne devrait pas être trop compliqué puisqu'on a une, un, un mouvement de 13 à faire pour rentrer dans le, dans le bâtiment. Ensuite, avoir un Recon, ce sera quelque chose qui est aussi assez simple à faire, sachant que là, avec un mouvement de 12, je peux, je peux, avec la projection, je peux, peux me retrouver euh, dans le quart de table adverse. Euh, sachant que c'est une unité que je vais faire advance aussi donc en termes de phase de mouvement là, ce que j'ai fait c'est que j'ai mis mes avions à plus de 29 pouces de, euh, des paladins euh, pour euh, essayer de ne bah, pas me les faire dégommer euh, T1 euh, je vais utiliser ensuite un stratagème donc les trois voient un point ici euh, qui en fait va, va taper à l'intérieur du, du bâtiment euh, pour essayer de tuer son escouade de 5, donc du coup sur du 3+, je lui ferai 3 D3 mortels et je ferai 3 D3 mortels aussi sur du 3+, sur son escouade de... Euh... Purgation bah, bon, oui, ça, euh, truc. Les Dévastator. C'est ça, les, les trucs qui sont là-dedans. Là. Et euh, voilà, sinon je vais essayer de marquer un point de Recon dès le premier tour puisqu'on a celui-là qui va prendre ce quart de table-là et euh, tous les autres cartes qui sont euh, visiblement occupés. Quoi. Donc début de ma phase de tir qui va se résumer à l'application du stratagème euh, du moins je l'espère des trois avions. Donc je vais cibler un point qui est ici, qui est en ligne de vue des trois avions, à 24 pouces des trois avions. Euh, et donc à 3 pouces de ce point, euh, toute unité qui est dedans va se prendre 3D3 mortels. Les deux unités sont plus que 5 figurines, donc ce sera sur du 3. Donc je vais un PC que je vais essayer de récupérer sur du 5, que je ne récupère pas. Ensuite ton escouade de 5 sur du 3. Oui. En 3D3 mortels. Allons-y. Soit 3, 4, 5, 6. Ils sont morts. Voilà. C'est un premier 100. Je suis content. J'avais peur de foirer ça. Ensuite, euh, t'es terminator. terminator sur du 3+. Plus. Je fais un 5. Oui, ça passe. Donc 3 des 3 mortels. Soit 1, 2, 3, euh, 6. 6 qui fait 3 terminators qui meurent puisque les terminators ont, ont 2 PV. À la fin de mon premier tour, je vais donc marquer 5 points soit un point pour Recon, un point pour le All School avec le premier sang, un point pour le bonus, un point pour le Kill One et un point pour le All One. Ok, je vais attaquer mon tour 1, Je vous ai encore pas parlé des choix euh, d'objectifs de, secondaires que j'ai fait. Euh, il faut choisir que j'ai pris, euh, il faut dire que j'ai choisi Recon, donc euh, tenir un, un, chaque, un, une unité dans chaque carte de table. J'ai choisi aussi Mark for Death, donc j'ai marqué 4 unités qui sont un de ces avions, donc on a mis un petit token sur le socle pour pas se pour pas se perdre pendant la partie, et j'ai marqué euh, les trois véhicules Forge World que vous avez là. Et ensuite j'ai pris Big Game Hunter qui euh, qui m'a qui est le concept c'est de marquer un point à chaque fois que je tue 10 PV de véhicules. Il faut savoir qu'il y a plutôt pas mal de véhicules sur la table. Euh, donc voilà pour ça. En ce qui concerne monter 1 ce que je vais faire c'est que je vais sortir avec mes Terminator GK ici et euh, je vais tenter de charger euh, ce châssis là et éventuellement avec un petit alignement, tenter d'aller poser un petit pied-pied sur cet objectif-là pour euh, l'empêcher de marquer le « hold more », c'est-à-dire qu'il tienne plus d'objectifs que moi. Ça, on va voir. Et ensuite, l'autre la, action, ça va être de sortir les paladins qui sont ici pour se mettre en ligne de vue de tir et utiliser le Edit Imperator pour les faire tirer, et les faire revenir dans le couvert par la suite de façon à, à, à s'économiser, de prendre les feux adverses sur le prochain tour de notre ami Avif. Euh, on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement, les amis. Ok, j'ai donc euh, fini ma phase de mouvement et comme je l'avais dit, j'ai avancé mes terminators pour aller chatouiller cet animal-là. J'ai avancé euh, mes, euh, mes paladins un petit peu, hein, t'as vu, euh, pour aller chasser les, cet animal-là, celui qui tient l'objectif. Alors, ce que je vais faire, c'est que voilà, bah j'ai fini ma phase de mouvement, et j'attaque donc ma phase de psy, phase très importante sur le codex GK, ne nous le cachons pas les amis Alors mon premier sort déjà ça va être avec mon Librarian qui a plus de pour caster, donc euh, c'est un sort qui passe, il est ici, c'est un sort qui passe sur du 7 normalement, il va passer sur du 5, je vais regagner un petit point de com des familles, ça passe, au calme, euh, donc euh, je suis à 13 PC, je passe à 14. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais jeter Edit Imperator avec mon chaplain. C'est un sort qui passe normalement sur du 7. C'est le chaplain qui va jeter ça sur les paladins. Et, euh, et du coup, ça va passer sur du 6 à la place. C'est raté. Donc, c'est important que je ne le rate pas. Je vais utiliser le point de com que j'ai regagné pour rejeter ce dé là. Du coup, le sort passe. Et et euh, je vais donc je redescends à 13.com et je vais tirer immédiatement avec mon unité et ensuite refaire une phase de mouvement ce qui va me permettre de tirer, de retourner me cacher exactement là où j'étais euh, donc je vais tirer sur euh, notre ami qui est juste ici et il va prendre tout dans sa mouille c'est à dire les 4 psycanons ainsi que les 6 stormbolters sachant que mes psycanons sont des armes lourdes mais j'ai passé ma litanie avec le chaplain j'aurai donc pas de malus pour toucher et on attaque de suite, on commence par les tirs de psycanons donc ce qui va se passer c'est qu'au moment où il me cible cette unité là, je vais perdre un PC pour que mon bouclier quantique fonctionne sur non pas strictement inférieur mais inférieur et égal. Je vais essayer de récupérer mon PC sur un 5 ⁇ Non, je suis à 4 PC. Je le touche sur du 3 ⁇ j'ai aucune relance d'aucune sorte. C'est de la force 8, donc je le blesserai sur du 3. C'est de la PA-1, donc je descendrai sa save à 5. Et c'est du damage 2, donc son bouclier quantique fonctionnera sur du 1 et du 2 grâce à son sublime stratagème finement utilisé. On est sur du 3+, plus, les amis. J'enlève les échecs et il euh, y en a un nombre plutôt conséquent. Euh, donc il y a 8 fail sur 16D, donc on n'est plus sur de la stat à 4+. Plus. Et là, on est sur du re 3+, plus pour blesser à présent. Euh, C'est un peu mieux et donc il y en a 6 qui passent, ça lui fait 6 sauvegardes à 5 qui font 2 damage flat. Hop, je les ignore sur du 1 et du 2. Donc euh, 8 PV, je meurs. Est-ce que j'explose, on s'en fout. Euh, il est donc euh, tout mouru, j'ai pas besoin de faire tirer les Stormbolters. Et je suis toujours dans ma phase de psy, donc je vais activer ma phase de mouvement de Edit Imperator et revenir me cacher derrière la barricade. Ok, je suis toujours sur ma phase de psy, donc avec les dit imperator, mes paladins sont repartis à l'arrière de ce joli décor. Et j'ai bien fait attention de positionner un paladin à 6 pouces de mon chaplain pour balancer ma litanie sur le tour 2. Là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais jeter le sort dont euh, les terminators sont équipés, sont, sont, sont en possession du sanctuaire. C'est donc plus 1 leur a vulnérable, c'est sur du 6, ils ont plus 1 pour caster, ça passera sur du 5. Euh, c'est un échec, ça passe sur du 4, ben, la vie des fois c'est comme ça, c'est fait de réussite et parfois aussi d'échec. On passe sans transition en ma phase de tir puisque tous mes sorts sont lancés et euh, je vais donc utiliser un point de commandement pour passer, euh, pour passer plus un à mes jets de touche sur les terminators, ils passeront donc à une CT de 2 ⁇ et je vais utiliser deux points de commandement pour... Pour Faire quoi, les amis? Et eh bien, euh, pour transformer mes bolts en méga bolts. Donc, comme je suis en, en marée euh, de tir, euh, du coup, les bolts deviennent des armes psy et on force. Je ne passe avec des bolts qui ont force 6, PA-1, damage 2. Donc, c'est des bolts qui commencent à rafaler. Mon objectif est de faire sauter ce châssis là euh, de façon à déjà lui soustraire un objectif parce que ça m'embête qu'il tienne trop d'objectifs. Notre notre notre avif, et euh, et puis, euh, et puis, ça fait quand même plaisir de péter des châssis euh, des châssis nécron Et donc, c'est parti. Je balance donc 20 tirs, ça me coûte 3 pc non, en phase de tir. Je vais utiliser exactement le stratagème que tout à l'heure. Ah voilà, je vais essayer de récupérer un pc. J'aimerais bien le récupérer sur un 5. Et non, je suis à 3 pc. Et moi, je tombe à 10 points de commandement pour euh, tout la, la totalité de ce que je vais utiliser. Et je vais balancer 20 dés euh, qui touchent à 2. C'est parti pour les touches à 2. J'ai donc 20 dés et qui touchent à 2. Je vois trois as euh, à vue de à vue d'œil. Et un quatrième ici, on est donc sur 16 touches. Je le blesse à 4. Plus. Allez mes petits thermiques, envoyez la soudure. Et j'en ai une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit et neuf. Euh, et 10. Il y en a 10 tour. Tac, tout ça, ça passe. Donc on est sur de la PA-1. On est sur de la save à 5 T'es pas le roi de la save à 5. Ouais ah ouais, ça marche. Je les ignore sur un 1 et un 2. Oh. Enfin, dit, il m'en faut 4 et il meurt. Alors, ça ça passe pas, ça ça passe pas, ça ça passe pas... Euh, il est mort Il est muertos Euh... Est-ce qu'il explose Ah Ça on veut savoir Non Non Ce ne sont pas des bons monsieur. je suis dégoté Comme le dans le bouchon, hein. Bref les Terminators ont donc, euh, pour 3.com, réussi à taper euh, le châssis. Alors, il faut savoir que c'est quand même ces petits châssis, c'est que 8 PV. Donc, euh, ce n'est pas ces châssis les plus résistants. Mais d'abord, on, on attendrait un petit peu là où on peut. Euh, on va passer sans transition à ma phase de charge. Les Terminators qui sont sortis du bois euh, vont tenter de charger ce gros châssis, dont j'ignore le nom complètement. C'est le châssis Forge World. Tout ça, Arc. Euh, et donc, euh, bah, cet ami-là, euh, il va Overwatch, of course. Donc, tu as un d 6, c'est ça Alors déjà, j'ai 6 bah, tirs. Euh, de force 6, de PA-3, dommage D3. Ok. Et ensuite, euh, donc, ils vont toucher sur du 6. Et ensuite, que... voilà. euh, j'ai D6, ouais. D6 touche auto. Donc, j'ai une touche. va blessé sur du 2. Non, force 6, c'est sur du 3. Et. Le D6 lance-flamme. Le D6 lance-flamme. D6 touche auto. 5. Aïe! Blesse toujours l'infanterie sur du 2. Tu vas avoir 5 sauvegardes à PA-2, dommage 1. 5 euh, sauvegardes, on a dit, donc j'ai de la paire 2, j'ai une save à 2 de Terminator, c'est le du euh, sur du 4+, euh... oui, c'est bien tanké ma foi, j'ai fait quand même 4-6, hein. on on, on, il faut quand même le noter, et donc je perds 1 PV sur un Thermi, je vais donc faire ma charge, la particularité de, du châssis de Thomas euh, sur euh, cette unité Forge World, c'est qu'il m'oblige à jeter 3D pour la charge et à défausser le meilleur de mes 3D, euh, c'est une charge à 7, c'est parti Charge à 7, attention Tu défausses celui-là. Je vais défausser celui-ci, euh, je vais donc euh, bah, utiliser une relance. Je vais utiliser un point de com qui me fait descendre à 9 points de com pour tenter de réussir ma charge. Il me faut un 4+, une chance sur deux de réussir. C'est parti mon coco Aïe, aïe, aïe, la charge est ratée. Ça sonne peut-être sans doute le glas pour ces pauvres Terminators qui sont mieux de la Pampa. Donc ma charge est ratée, euh, malheureusement. Euh, J'en suis bien attristé. Et euh, je finis mon tour sur euh, cette euh, lamentable charge, euh, néanmoins je marque quand même quelques points puisque euh, je lui ai tué une unité au minimum, donc je mets un point, je tiens un objectif au minimum, je mets donc un point donc sur les objectifs primaires. Euh, sur mes objectifs secondaires, euh, il a quand même deux châssis à 8 PV qui sont morts, ce qui fait que je mets un point de Big Game Hunter. Je mets pas de recon, je détruis pas d'unités qui sont marquées. Euh, en revanche, à la fin du tour, on tient un objectif chacun, donc aucun de nous deux met le hold mort. Par contre, je mets un point de plus pour le kill mort, puisque j'ai tué deux unités et lui une. Ce qui veut dire que je mets au total 3 points sur les objectifs primaires et un point sur mon objectif secondaire, ce qui fait que je mets quatre points à la fin de ce tour. Début du round 2, de ma litanie sur les paladins, sur du 3, ça passe au calme. Euh, du coup là euh, début de mon tour 2 donc je suis en train de finir ma phase de mouvement donc je suis en train de faire les dernières vérifications pour vérifier qu'il ne puisse pas m'impacter dans le dos. Donc il va pouvoir normalement féper euh, soit ici, soit dans le coin qui est là, soit euh, dans le coin qui est là, ou alors il va devoir craquer les stratagèmes pour FP à 3 pouces et dans ce cas-là il ne pourra pas me charger. Euh, en termes de phase de mouvement, ce que j'ai fait, donc du coup c'est que je me suis euh, approprié euh, les euh, objectifs. Euh, d'ailleurs euh, celui-là je pense que je vais en fait le mettre ici pour pouvoir choper l'objectif avec le bout de la coque euh, et je vais laisser du coup une zone ici je pense et encore tu mets pas grand chose. Euh, voilà, donc euh, ce qui va se passer, c'est qu'ensuite euh, je pense qu'avoir suffisamment de, de ressources euh, pour pouvoir tirer euh, donc avec euh, les deux Doomsday qui ont une vision ici et tout le reste de l'armée qui a une vision pour pouvoir euh, vider ces, euh, ces, ces villes gredins de, de, de, ter, de Thermie. Euh, sachant que comme les Doomsday ont bougé, elles ne seront pas Force 10 PA-5 dommage D6, mais bien Force 8 PA-3 dommage D3. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais du coup reperdre un PC pour faire mon stratagème avec les avions qui s'appelle le ciblage de données amalgamé. Je vais viser un point qui est à peu près ici, donc en ligne de vue des trois avions euh, et à 24 pouces euh, des trois. Et ensuite, ça va me permettre de choper et euh, son personnage que je vais pouvoir essayer de buter sur du 5+, et euh, c'est paladins que je vais pouvoir essayer de buter sur du 3+. Est-ce que je perds un PC Est-ce que je le récupère J'aimerais bien. Si peine, c'est à son apogée. Non, je suis à deux PC. Ouais. Les paladins sur du 3+, c'est un 6. Ils prennent 3 des 3 dans leur mouillasse. D'après la légende, c'est ce qui se passe. Et d'ailleurs, ils prennent 7 PV. Alors, euh, 7 PV, ça fait 2 paladins et 1 PV. C'est ça. Et le monsieur sur du 5, allez, hop, ce sera la surprise. Et non, c'est un 1. Je perds quand même 2, 2 paladins et les paladins, ça coûte cher. Euh, je ne vais pas enlever mes canons parce que je pense qu'ils peuvent faire encore le taf. Donc je vais enlever 2 stormbolts. Euh, et euh, je vais mettre un PV sur un autre palouf de, des familles. Donc Du coup, ce qui va se passer, c'est que là, euh, je vais faire tirer l'intégralité de mon, mon armée, sauf les avions, euh, dans les euh, Terminators. Et euh, on se retrouve une fois qu'ils qu sont morts On <rire> se retrouve une fois qu'ils sont morts J'y bon, <rire> crois, crois pas beaucoup sur leur survie, mais bon. Voilà. Euh, ben du coup la poussière retombe et comme euh, comme prévu euh, ils sont morts ils sont morts lamentablement oh, ça a oui, été ils sont ils sont... Morts. ils sont morts avec seulement deux châssis hein. il y a lui et lui donc globalement j'ai pas eu à manger les tirs des Ghost Arc euh, les petits euh, les pupus à droite à gauche ils sont lamentablement morts on le savait. De toute façon, la surprise n'est pas. Moi j'étais surpris. T'étais surpris on, on ouais, enfin, ouais, je, je C'est des, des GK quand même. Ouais, c'est vrai. C'est pas rien. Et toi, euh... et, et on passe à eux maintenant, les gros les, les gros costauds. Euh, donc là, en, en petite minute stratégie, ce qui va se passer, c'est que j'ai trois avions qui vont le tirer. Les trois vont avoir la ligne de vue à l'intérieur, etc. Mais j'ai commencé par celui qui est le plus loin pour éviter qu'il me. Outrange. Qu'il te. Outrange dans le dans le vent. Outrange. C'était ça qui voulait dire c'est outrange. Outrange. C'est hors.. Donc là c'est du Tesla, j'ai 8 tiers de force 7 qui vont toucher sur du 3. Les 6 pour toucher vont faire 3 touches. 3 touches ma Z. Donc j'ai 2-6. Il me faut donc 2 jets, 2 dés supplémentaires. Voilà pour vous monsieur. Parce qu'il y a ces deux là qui passaient pas. Okay. Ensuite en force 7 c'est sur du 3. Oh Hop, pas de PA, tu as tout ça de sauvegarde à euh... bah, c'est de la save à 2 de Terminator, hein. de toute façon c'est du. C'est de l'armure des thermies. Et euh, je vais. Euh... Non il n'est pas encore mort, s'il avait déjà perdu un PV, donc je perds un autre PV sur euh, un paladin. Ça marche. Donc là je vais faire tirer les deux derniers avions sur du 3, les 6 qu'on triple. Donc ça c'est la merde. Euh, ça c'est la merde. J'ai un seul 6. Je suis très triste. Moi j'en suis plutôt satisfait. Donc du coup je rajoute 2D. Et je pense que tu vas même pas tuer un paladin. Je pense que. On est sur du 3. Et euh, pour moi, c'est du thermi, du gros costaud. On est sur du 2+, euh, bah, okay, bah, j'ai un thermi qui meurt et je repère un PV. Bah, ce n'est pas un thermi d'ailleurs, hein, c'est un paladin. Donc ce paladin est mort et je repère un PV sur un paladin. Il m'aura tué au total sur son tour trois paladins. deux grâce au stratagème et un grâce à ses petits tirs annexes. Ça fait plaisir. Donc, à la fin de mon tour 2, euh, je vais faire Tenir un objectif. Tuer une unité adverse. Mmh. Je vais faire Recon à deux points. Uff, parce qu'il a deux unités dans chaque carte de table. C'est exact. Donc je vais, du dans je vais avoir Map Control. Cette carte de table là, je vais avoir ces deux unités. Dans ce carte de table là, je vais avoir ces beaucoup deux unités. Dans ce carte de table là, je vais avoir beaucoup trop d'unités. Et dans ce carte de table là, je vais avoir ces deux unités. Particularité, sur cet objectif là, il peut les marquer. C'est plutôt rare, mais c'est le cas sur le format ITC. Il peut marquer les objectifs de Map Control avec ses flyers. Ce qui est plutôt rare, mais là c'est le cas. Donc euh, on est dans les clous, c'est légitime. Et, euh, et puis tu tiens les deux objectifs centraux. Ce qui fait le bonus. Ce qui fait le petit point bonus qui fait plaisir. Donc ça fait deux points de Recon, un point de The Reaper. Oui. Euh, deux points parce que tu as un machin contre ouais. un. Et ce qui fait. Et un et sixième point avec le les centraux. Bonus. Donc. 6 points, euh, six points, six points sur ce tour là pour, pour un vif. C'est ça. Donc là, ce que je vais faire, mon objectif, c'est de m'occuper de ces trois-là. Euh, pas que d'un seul, mais bien des trois. Donc, euh, vu les posi il a pris des positionnements risqués pour poser son stratagème. Donc normalement, je devrais assez aisément réussir à plataner ces deux-là, c'est-à-dire à, à l'empêcher de se poser à la fin de sa phase de mouvement du tour 3, ce qui va les autodétruire immédiatement. Donc normalement, ça devrait le faire. Et lui, euh, je vais m'en occuper au tir. Donc pour ce faire, en gros, j'ai mes paladins qui sont là, euh, qui sont sous la litanie euh, de mon chaplain. Donc ça, ça fait plaisir. Je vais faire arriver un pack d'intercepteurs pour euh, rameuter des tirs supplémentaires. Je vais bloquer la zone pour éviter qu'il se pose avec deux packs de strike. Et après, je vais sans doute faire arriver du monde ici pour euh, qu'il ne puisse, euh, pour commencer à entrevoir de remonter la map. Parce que là, il contrôle bien la map. Euh, mais je vais le repousser petit à petit. Donc, objectif déjà, détruire ça. Et, et après, on va remonter la map petit à petit. Ok, donc j'ai fini ma phase de mouvement du tour 2. Euh, j'ai tout mis sur table. Alors, pas tout mis de façon agressive, mais j'ai tout mis sur table pour, euh, bah, pour occuper. Parce que là, ça va, il va commencer à, à, à projeter ses, potentiellement des châssis. Et, euh, et du coup, me repousser. Et, euh, et je ne vais pas avancer. Donc là, euh, voilà. Euh, ce que j'ai fait, par contre, j'ai fait arriver du monde. J'ai fait arriver une escouade de 5 ici. Une escouade de 5 ici. Et une escouade de 10 intercepteurs ici. Là, clairement, ça platane ces deux avions-là. Parce que ça lui laisse... Aucun emplacement pour se poser et effectuer son, son mouvement minimum qui est de 20 pouces. Donc si son avion ne peut pas bouger d'un minimum de 20 pouces, bah il, il explose, il sort, il sort de la map. Donc euh, voilà. Après, il faut bien prendre en compte que euh, ça veut dire que c'est des points que je marquerai en termes de, de capé et en termes de, de points de destruction sur des châssis, c'est des points que je marquerai qu'au qu tour 3. Donc il va falloir quand même que je fasse quelque chose sur ce tour-là plutôt que d'attendre qu'il se platane. Euh, donc j'ai fait arriver... Uh, Voldus qui va filer uh, la Reroll D1 pour toucher et mon but va aussi d'être de passer uh, mon Astral Aim et uh, de salader sur cet avion là. Euh, pour Déjà parce qu'il est marqué, c'est une unité qui est marquée, donc c'est là, je vais la péter et euh, parce qu'il m'embête et il faut que je pète des trucs. Donc euh, voilà, Une fois que je, déjà ces avions-là, une fois qu'ils seront plus là, je serai content d'être heureux. Euh, ensuite, ben, j'ai fait arriver le reste de mes unités, c'est-à-dire il y a trois strikes et euh, mon brother Captain qui sont arrivés là. L'idée, c'est de potentiellement remonter petit à petit euh, la map euh, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé mes, mes trois psy-lancer euh, Apporter de ce châssis-là, euh, je vais lui balancer donc bah, les trois smites plus euh, les tirs de psy lancer. Donc on va essayer de on va essayer de l'asphalter et après on va attendre on va attendre pour rentrer dedans au, au troisième tour. Allez phase psi phase psi donc là c'est une grosse phase pour moi parce qu'il y a tout le monde sur table, donc il y a beaucoup de sorts à lancer. Je rappelle que je suis toujours sur la taille de, euh, de tir et, euh, et je vais rester en taille de tir, en vérité, jusqu'à euh, jusqu'à ce que je la change, hein, globalement. Donc, euh, ce que je vais faire déjà, c'est qu'avec mon Librarian, je vais jeter euh, mon sort euh, qui va me permettre de regagner des points de com. Donc, ça passe sur du 7, il a plus de pour caster, donc lui, ça passe sur du 5. Ça passe, je passe donc à 10 points de commandement. Ça, c'est fait. Ensuite, euh, avec mon chaplain, Chapi Chapeau, euh, je vais euh, tout simplement faire euh, un Edit Imperator sur euh, mon pack de euh, mon pack de, de paladin. Et je vais immédiatement déclencher mon tir sur ce châssis-là. Pourquoi je fais ça maintenant Parce que euh, si je le détruis avec leur phase de tir, déjà je vais être plus serein sur le déroulé suivant et potentiellement changer ma taille euh, à la fin de, à la fin de ce, cette phase de psy. Donc déjà je vais passer l'édit ça passe sur du 7 et donc du coup ça passe, euh, ça passe du coup sur du 6. Ça passe tout rond sur du 6 et je vais donc déclencher mon tir. Euh, J'ai euh, 4 psy canons et... 3 Stormbolters qui vont tirer sur cet avion là. Je rappelle que j'ai passé le, la litanie qui fait que j'ai pas de malus à la touche, donc je toucherai sur du 3, et j'ai positionné Voldus qui va me filer la reroll des as. Donc je vais envoyer des pruneaux sur du 3, reroll des as. Ok c'est parti, je le touche à 3, relance des as. On veut pas de 2. Je joue à 3-2, donc ça c'est des, des échecs bruts. Ça, c'est de la relance à 3, je refais 2 as sur la relance des as. Et euh, ça, ça, ça, ça touche. Maintenant la blesse à 3+, j'ai pas de relance d'aucune sorte. Euh, du coup, ça c'est un échec, ça c'est un échec, ça c'est un échec, et ça c'est un échec. Ça te fait ça de sauvegarde à PA-1. Euh, Donc à 4+. Euh, J'entends que 2. Est-ce qui fait que j'en prends 4 Ça fait 8 PV. D'accord. T'as pas le blanage quantique, du coup Non. Même sur les as là Ça passe pas sur un as non, non, non, Donc, okay. j'ai pas le Donc, il prend 8 PV. Et après, il me reste 3 gars avec des Stormbolters, Ce qui nous fait 4 euh, et 4 et 4. Euh, toujours sur du 3 plus reroll des as. Ça, c'est de l'échec net. Et là, par contre, c'est du Stormbolter. C'est sur du 5. Il n'y a pas de PA et c'est mono damage. sur les 3 euh, je te perds encore un PV il m'en reste 3 euh, PV du coup. OK. 3 ouais. PV perdus sur 10 impérator et là je vais pouvoir activer une phase de mouvement supplémentaire sur mes paladins. Alors, ça a été un peu long parce que il a fallu réfléchir et pas faire trop de bêtises. Et ça n'a pas été super glorieux néanmoins. Donc ma fin de phase de psy s'est déroulée comme suit. Euh, je me suis tué un mec sur un double 1 au péril en tentant de lancer un smite. Ensuite, j'ai lancé un smite, j'ai enlevé un PV. Ensuite, j'ai passé l'Astral Aim sur les jaunes pour tirer sans ligne de vue. Euh, lui, euh, il a balancé sa cuirasse de résilience. Donc il y a, une, il y a le pack de 5, ben, les jaunes qui seront à moins 1 pour être blessés. Et, euh, et après pour finir, il a changé la taille, donc je suis en taille de défensive. Et après de ce côté-là, globalement j'ai envoyé ici, j'ai envoyé un smite qui a enlevé un PV là. Et après euh, j'ai raté mon sanctuaire avec euh, mon avec Voldus, donc mes, mes mes paladins ont pas le plus in, à l'invulnérable Et euh, et puis après bah voilà, on a on a fait le on a fait globalement le tour euh, le tour de cette phase de psy et on va passer immédiatement à la phase de tir. J'attaque donc ma phase de tir du tour 2, je vais faire tirer euh, bah, les unités qui sont là, donc là il y a les trois expurgateurs qui sont dans trois strikes différentes mais je vais les faire tirer en même temps parce que voilà, euh, donc les trois là vont tirer sur lui et en même temps j'ai passé l'Astral Aim sur les jaunes ce qui va me rajouter euh, bah, 10 tirs de, euh, 8 tirs de bolter supplémentaires, donc les 3, déjà je fais les trois tirs de psy -lancer. Je vais le touche normalement sur du 3 mais c'est du 4 parce que c'est de l'arme lourde et j'ai bougé, donc on est sur du 4 sans reroll d'aucune sorte. Ok, on est plus ou moins stats. Et après, c'est sur du 5, puisque j'ai de la force 4 et il a de l'an du 7. C'est un, un beau 5+, ça en fait 3, 4, ça en fait 5. Et il euh, n'y a pas de PA. 3+. Euh, c'est un mauvais 3+. C'est un mauvais 3+, plus, et donc je lui fais 3D3. 3 des 3. 3. Ça. Il, il a perdu. bien. Il a perdu 1 PV. Il lui reste 9. Ouais, ça. Sur 3 3D3... des 3. Sachant que j'ai le... le bouclier quand même. Ah ouais, c'est vrai. Je m'emballe, je m'emballe. Ouais. <rire> Alors, ça fait 2, 2 et 3. Alors, celui-là, c'est celui sur du 3. Sur, sur du 2+, tu l'ignores voilà. Non, sur du 1 et du 2, tu l'ignores. Je, je prends 3 PV. Et après, c'est sur, sur du 1. Euh, donc, j'ai pris un total de 7 PV, c'est ça Oui. Donc, c'est 3, 2 et 2, ça fait 4. Donc, il me reste 2 mmh. PV. Et je vais balancer bah, les, les tirs de Bolter. Est-ce que ça va faire le café euh, nul ne le sait, il y, y a 8 tirs de bolt. Là, je touche sur du 3. Et, des je, et je blesse sur du 5. Ah, il y en a deux. Ah, deux. Faut il faut qu'il me rate 2 save à 3. J'y crois pas, mais je tank. Aïe, aïe, aïe euh, J'ai quand même enlevé 8 PV sur le gars en question. C'est pas mal. Ouais. C'est pas mal, ça fait plaisir. Euh, ok, et maintenant ce que je vais faire, c'est que euh, je vais commencer à tirer sur euh, l'avion qui est ici, à qui il reste 3 PV. Euh, donc déjà, je vais faire tirer mon Librarian avec son Stormbolter. Bolter. Donc lui, il a 4 tirs. Euh, il a une CT de 2+, euh, il est dans l'aura de Voldus, il s'il les As et il met moins 1 pour être touché. Euh, ce qui veut dire que je vais toucher cet avion sur du euh, 3+, plus des As. Il y a tout qui passe, et par contre bah, je le blesse sur du 5, je ne suis, je suis qu'un pauvre Bolt, Putain, je suis chaud du 5+. On est sur la save à 3 euh, Je perds 1 PV, il me reste 2 PV. Ok. Bien. Ok, donc là, euh, ce que je vais faire, c'est que je vais activer mes, mes intercepteurs en phase de tir. Eux, il euh, y en a un, le seul qui a porté, il va balancer ses deux tirs de Stormbolt dans cet avion-là. Et le reste va balancer euh, ses tirs dans l'autre avion. Et tout le reste de l'armée va balancer ses tirs dans l'autre avion. On va voir si j'arrive à enlever deux PV d'avion avec un Volter. On n'y croit pas, mais bon, ça peut faire rêver. On est sur du 4+, reroll des As. L'As qu'on relance, qui nous fait un 4. Et maintenant, on est sur du 5+, parce que ça fait plaisir. PA0 donc 3 plus c'est ça 3 plus Dommage 1 c'est ça Dommage 1 je, je perds, Il me reste 1 PV. Ah le sum international Je perds un PC pour. Non. <rire> euh, ok, bah, il, je, il laisse cet avion à 1 PV. ça, ça Tant pis, c'est la vie. Et maintenant tout le reste de métiers vont partir dans un autre avion pour au moins faire un KP et pas lui laisser. Et, ah, déjà mettre un point pour moi et pas lui laisser le kill mort. Donc euh, bah, on se retrouve une fois que tout le monde a rafalé quoi. Ok, fin de ma phase de tir qui n'est clairement pas glorieuse. J'ai laissé euh, ce châssis à 1 PV, euh, ce qui fait que je ne tue pas une unité. Mais euh, c'est parce qu'en fait, je me suis tellement focalisé sur le placement du, de l'autocrash de ces deux-là que... Euh, eh ben voilà, je me suis focalisé sur ces deux-là, du coup, bah lui, euh, eh, je l'ai dans le 1, hein, vous m'avez compris. Donc je le laisse à 1 PV, et lui c'est pareil, je le laisse à 2 PV, je crois. Ça, PV. Et lui, je le laisse à 2 PV, euh, pour le coup. Donc euh, voilà, je, ma phase de tir fait pas grand-chose. Euh, sur la fin de mon tour, je tue pas d'unité, ça c'est pas cool, je tiens un objectif, je mets un point, et je tiens... Euh, et je mets un point supplémentaire au Big Game Hunter, puisque je tue au total pour l'instant 28 PV de châssis. Ce qui fait que, en fait, sur ce tour-là, je mets 2 points, euh, ce qui est très peu, parce que qu'Abif avait déjà mis 6, et là, il va en remettre 2 supplémentaires, puisqu'il a le hold mort et le kill mort, ce qui veut dire que lui va mettre 8 points à la fin de son tour 2, alors que moi, je n'en ai mis que 2. Euh, il prend une grosse, grosse avance à la fin de ce deuxième tour. C'est parti pour le tour 3 c'est le début du round de 3, les amis. Je jette ma litanie sur un 3+, ça passe sur les interceptors. Euh, c'est bon. Donc, euh, les intercepteurs euh, ignoreront les malus à la touche. Ça, euh, c'est comme ça. <rire> voilà. Euh, au début de mon tour 3, du coup, euh, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer un point de vie sur tous mes véhicules. J'ai deux avions-là qui vont se plataner. Euh, juste ici, ensuite je vais perdre un PC pour considérer ce, euh, cette, euh, ce véhicule comme étant euh, full life en termes de ses paliers je vais essayer de le récupérer, j'aimerais bien récupérer un PC cette partie et non, donc il me reste un PC ah Ah. c'est le, le PC qui reste d'abord je vais mettre celui là ici ça va tirer entièrement dans, dans, une, dans, dans un lui il va tirer entièrement dans le deuxième, lui il va tirer entièrement dans le troisième et enfin ça va essayer de, de, de, de nettoyer ce qui reste voilà. Le lavage, l'essorage. C'est ça, c'est ça. Donc là, en termes de mouvement, euh, j'ai fait euh, se déplacer les deux barges qui étaient là. La barge qui est ici, je l'ai mis de base à ce que la projection tienne l'objectif, le, euh, le, tandis que euh, de manière à me mettre à à, à porter de tir rapide de, de cette escouade qui est ici. Euh, la barge qui est ici, bon, donc tu peux aussi pouvoir tirer sur à la fois euh, cette escouade là et celle qui est à l'intérieur. J'ai placé la Tesseract Arc ici de manière à pouvoir voir à travers de la fenêtre et tirer sur les euh, J'ai déplacé ceci de manière à pouvoir euh, voir et là-bas et ici avec 36 pouces de portée pour, pour essayer de les, les, les choper. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre Non, c'est à, à peu près tout ce qu'il y a de notable. Et euh, là actuellement, euh, on peut dire que s'est euh, fait plaisir. On est bien. Phase de tir du coup. Phase de tir, je vais commencer donc du coup avec ça. Alors, euh, du coup ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par la Tesseract Arc euh, qui va tirer sur les interceptors qui ça. sont là. Donc, le profil en fait que je vais prendre, je ne vais pas prendre celui qui a PA-4 parce que je vais prendre celui qui a PA-3 parce qu'il va te blesser sur du 2+, alors ouais. que celui qui a PA-4 va te blesser sur, sur du 3. 3. Ouais. Donc je vais prendre ce profil-là, donc je vais avoir 6 tirs qui vont te faire euh, 3+, euh, force 6 PA-3, des 3 dommages, et l'autre c'est des 6 tirs, euh, force 8 PA-3, des 6 dommages, mais... C'est voilà. ça. Je vois ta moue que, <rire> que tu n'as que, que du dédain pour, pour, pour les croix qui gré euh, Je vais commencer bah, du coup, par le D6 tir. Allez. Allez. Un magnifique 4. J'en je, suis content. Super. Donc ça fait deux touches qui te blessent sur du 2. Euh, ce qui te fait 2 blessures à PA-3. 3, -3. j'ai de la save à 5 de couvert. Je perds un homme. C'est ça. Je vais te faire ensuite voilà. 6 tirs. Oui monsieur, qui te touche à 3, à 3 plus, qui te touche, euh, j'allais dire toutes mais non, qui te blesse à 3 plus, euh, ce qui te fait donc euh, 3 blesses, euh, donc 3 sauvegardes à 5, euh, Mister. 3 sauvegardes à 5, et ça fait 3 morts, c'est exact, ça fait 3 morts. Euh, ça marche. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que euh, je vais faire tirer cet avion là ici. Donc, je vais faire tirer. Donc, il est en profil le plus dégressif. Donc, je vais faire tirer avec mes Tesla qui vont te toucher sur du 5 et les 6 contre triple. Voilà. Ça va faire 8 tirs. Et ensuite, je ferai des 3 tirs qui te toucheront sur du 5. Euh, PA-4, dommage des 6. Allez, 5 et 6. Un vrai joueur orc, je fais que rien. Ensuite, j'ai des 3 tirs. Ce qui fait un tir qui te touche sur du 5. Voilà. Je, je fais des jets de dés assez euh... assez assez, assez frustrant. bon, ça va mais bon. C'était pas sur lui qu'on comptait le plus pour en faire du dégât. Lui. Je <rire> <mal, ça> <rire> tir là dedans et euh, des six gros tirs là-dedans euh, au passage. On est sur du 3 plus. On est sur du 3 plus. C'est un jet qui n'est pas ouf. Et on est sur du 4 plus. Jacques n'est vraiment pas ouf, mais vraiment, vraiment pas ouf. Mais putain, pardon, T'as as 4 sauvegardes. 4 J'ai de la sauvegarde à 2 puisque je suis dans un couvert partout. C'est tu sais pas moi, ça, quand même et c'est pas moins un, donc du coup, ça peut être de la sauvegarde à 3 plus. Et euh, j'ai donc mort. deux morts dans cette escouade, monsieur, dame. Et je vais enlever euh, mon petit lanceur et un gazier. Je te fais ensuite des six tiers. oui, un petit as 3 qui te touche tous, qui te blesse sur du 2. Euh, et qui tu as euh, du coup PA-3 donc sauvegarde à 6. Sur du sauvegarde à 5 du coup euh, Sur le oui pardon, sauvegarde à 5. Euh... Bah, j'ai deux morts. Tu te restes donc 1. Et je vais garder celui qui a le marqueur de socle. C'est plus stylé. Ok. Ok, ensuite ce qui va se passer c'est que euh, lui, il va donc mettre 3 euh, tirs euh, sur les mecs qui sont euh, à l'intérieur. Et ensuite il va mettre ses 8 tirs là-dedans. Ok. Donc les mecs à l'intérieur par contre tu auras moins 1 pour les hits. Oui, c'est exact. Yes. Il va survivre, ça c'est les 8 tirs sur sa gueule. 1-6, qui compte triple, celui-là il dégage, Oui, monsieur. Voilà, tu as donc ça de sauvegarde. tu 3+, plus moins 1 ou pas Non, de, de Donc euh, ça il va 2. De... Ah, il va survivre, il va survivre Ah, il y a un As Ah, il y a deux As. Il est mort, il est tout mort, tout plein. Donc ensuite, ce qui va se passer, c'est que cette que là elle va tirer euh, non pas dans le pack qui a moins 1 pour être blessé, et non pas dans le pack dans lequel il en reste 4, mais dans l'autre. Le pack du milieu, donc. Le, cela, le, le pack, <rire> salade, tomate oignon. Donc tu as moins 1 pour les toucher parce que c'est la Tide qui va bien. Donc tu les touches sur du 4 et tu les blesses sur du 4 puisque tu as force ça. 4. C'est tout à fait ça. Est-ce que tu as une PA sur ces armes-là PA, moins 1. Donc euh, j'ai une sauvegarde à, de couvert à 2+, euh, donc moins 1, -1 c'est sur du 3+, euh, on est sur 2 morts. Ça fait ensuite les 6 tiers. Oui, tant qu'à faire. Qui font 5 tirs. Cinq ça, c'est bien ça. Ça, bien ça. On touche sur je du quoi, quoi, là 4. Ok, c'est ok. Je te blesse sur du 2. Ouais. Et je te fais de la PA euh, moins 3. Euh, On est sur du 5. Donc, tu 3 e Troisième mort sur la, la squad. Il en reste 2 là-dedans, c'est ça Il en reste 2. Et je vais enlever euh, le petit lancer en haut. C'est et, euh, et je vais enlever, du coup, 2 mecs lambda dans les squads. Ensuite, je vais activer cette unité-là qui va mettre ses 6 tirs euh, dans l'escouade dans laquelle il en reste 4 et des 6 touches auto euh, dans l'escouade euh, dans laquelle euh, il en que reste tu blesseras trois. quoi qu'il arrive à 2+. Qu c'est ça. Des 6 tirs euh, Je vais faire des 6 tirs d'abord si tu me si D'accord, je, je vous l'autorise. Je te touche sur ah, du 4. À moins 1, ouais. Je te blesse sur du 3. Je te fais 2 sauvegardes AP à moins 3. Et donc c'est de la sauvegarde à 5. Je ne voulais pas prendre ces vieux dés. Ah oui, mais je t'ai donné tous mes mondés aussi, donc... Euh... C'est de la sauvegarde à 5 Un mort Et je vais enlever euh, Archibald qui est ici. Ça marche. Ensuite, je vais... Le D6 Le D6 auto. Allez, le petit As. Un 5. Ah, ça picote 5 touches auto qui blessent à 2. C'est ça. Hum, Uf, qui te blessent tous. PA moins 2, dommage 1. Donc, je vais bien. la save à 4. C'est ça. Allez, ils vont survivre les cocos. Ah, il y a, y a bon, 3 bon. morts dans la squad jaune. Donc je vais enlever lui. Et, euh, et les deux qui sont ici, poc poc. Donc du coup je vais activer euh, ma euh, Tesseract arc ici qui va mettre tous ces tirs dans l'unité dans laquelle il reste quatre bons hommes. Et oui parce que dans l'autre il reste deux et dans l'autre il reste une. Voilà. C'est ça. C'est parti. Euh, je, je vais le, commencer par les le, tirs. Euh, sur du 4. C'est ça. Je fais des bons jets maintenant. C'est je propre. Sur du 3. Et eh bah ben, j'aurais pas dû euh, dire que je faisais des bons jets, tiens. Et euh, on est sur euh, Père-3 Ouais, Donc on est sur du 5 plus. Euh, Allez les cocos, il faut se survivre là. Euh, un, mort. un mort. Un mort. Un mort, on est à mort. Des Le d 6 Ah yes euh, deux touches. Sur, du sur, deux. sur du 2. Sur du Sur du 5 pour moi Et Sur du 4. Ça fait 2 morts. Donc ils sont encore deux. Il a un plan. J'ai un plan. Il a un plan qui, qui Qu est pas, peut, pas mal. Qui est pas mal. Qui peut être stylé en plus. Euh, qui est pas mal. C'est-à-dire que je vais charger son perso. Pour essayer de ne pas mourir à l'Overwatch. Ensuite, je vais venir cliquer tous ces personnages. Enfin, tous les trucs qu'il y a à l'intérieur. Ou autant que possible. Euh, je vais rien faire en le tapant. Lui va me taper. J'explose sur du 4+. J'ai un PC pour relancer si jamais je rate. Et euh, je fais euh, des 3 mortels à 6 pouces. Quand j'explose. Dis, voilà. Euh, on, on est parti <rire> euh, Tu m'embraches Alors, tu charges du coup que mon boss. Ouais, ouais. Que mon patron. J'ai donc 4 tirs qui touchent sur du 6. Voilà, c'est raté. Allez, merci, on passe à la suite. Euh, donc, c'est une charge sur lui, c'est une charge à combien euh, Ouais, donc on a une charge à 5. On a plus de, on a plus de 5, moins de 6. Bon, c'est bon. bon. bon. Ah, finalement, on peut mesurer le sac. <rire> je vais mettre comme ça. Je vais faire mon panier dans la foulée si tu m'autorises. Euh, voilà, je vous l'autorise. Pour me mettre là. Euh, Qu'est-ce qui va se passer C'est que je vais taper. T'es prêt Sur du 6. Le PV de la honte. Allez euh, sur du 3, j'imagine euh, Je sais pas ta force. Moi est non plus, mais ça passe pas. <rire> <rire> voilà. <rire> voilà. Voilà, voilà. Satan a taper. Alors, là, du coup, tu m'as euh, contacté... Euh, qui tu m'as contacté là Il y a 5 attaques de, de, de, de strike squad de base. Okay. Je touche à 3 ⁇ Putain. Et, euh, et je blesse à 5 ⁇ Vas-y. Tu blesses. Je sauvegarde à 3. T'as une sauvegarde à... Oui, il n'y a pas de paire. Je tape avec mes pieds. Okay. <rire> et, et après, euh, mon brother captain, on est sur du touche à 2+, je tape avec mes mains, of course, et on est sur de la blesse à 5. Bon ben voilà, le problème est réglé. Euh, il me fera pas son infâme stratagème de, de péter dans mes rangs, je vais me barrer et je le smiterai au prochain tour. Ça marche, ça me paraît, euh, ça comme paraît judicieux. On arrive sur la fin de son tour 3 et il me tue pas mal de strikes, mais euh, c'est euh, assez disparate. Euh, néanmoins, j'ai perdu 4 interceptors sur mon escouade, ce qui veut dire que sur du 6, je rate mon test de commandement. Euh, on est bon et je reprends mon dé. Et après, euh, de ce côté-là, il y a une autre escouade qui a perdu 4 gars, euh, ce qui veut dire que aussi sur du 6, je repère son, le dernier camarade. Mais euh, ils ne connaîtront pas la peur, je peux donc le relancer gaiement et euh, ça tient. Voilà, ça marche. Du coup à la fin de ce tour 3 des nécrons je vais marquer 5 points de victoire, je vais marquer 1 point pour euh, tuer une unité adverse, 1 point pour contrôler un objectif, je vais marquer 1 point de bonus, je vais marquer aussi 1 point pour euh, Recon, euh, que je marque à 2 points mais je suis euh, capé à, à 4. Et je vais marquer euh, 1, je passe un palier dans The Ripper et donc du coup je suis à 49, donc, ce qui fait que j'ai passé 2 paliers devant. Tour 3 pour les GK, il est temps de se sortir euh, les phalanges du sphincter, donc euh, ici on va se désengager et euh, on sera content, on va partir de cette zone et puis on va se reculer de la zone d'explosion de ce châssis-là. Euh, ensuite, de ce côté-là, on va commencer à avancer. Je vais passer sur ma Tide de smite et je vais commencer à avoiner du smite Là, mon objectif, il faut que je réduise absolument sa capacité euh, de, de destruction. Donc, lui va mourir, ça c'est une certitude. Lui va mourir et ça serait bien si je tuais un peu plus de trucs. Donc là, il faut, euh, il faut y aller, là, il ne faut plus hésiter. Ok, j'ai donc fini ma phase de mouvement, j'ai sorti mes paladins, euh, j'ai sorti tout ce petit monde, j'ai désengagé ici, j'ai fait TP ma strike euh, qui est là-bas. Euh, son but à elle, ça va être de se débarrasser de ce seigneur de guerre et euh, se dégager de cet objectif-là et puis euh, tenter une charge éventuelle sur lui pour venir capturer l'objectif central. Et, euh, et puis là on va, on va avoiner, alors pour commencer à avoiner déjà, je vais euh, jeter ma, avec mon Libby, ça passe sur du 5, donc avec lui ça passera sur du 3, le changement de taille pour passer en taille de smite, ça passe. Je vais commencer par envoyer un premier smite avec mon brother captain qui va là-dedans, premier smite ici, ça passe, donc il prend 2 PV, deuxième smite ici, <rire> je vais utiliser un point de com pour relancer ce dé là, là ça passe. Euh, du coup, il reprend 4 PV, euh, donc il est, il est mort, euh, voilà. Il explose sur le 4+. Il explose sur du 4+. Plus. Il sur du 4 plus. 5. 5. Donc il y, euh, y a... Ça, va se prendre des 3 mortels, ouais. ça, ça va des... tout va se prendre des 3 mortels, et ça, ça va se prendre des 3 mortels. Euh, bah du coup, je commence avec quoi Le jaune, là Ouais. Allez. 3 mortels. Ouais, les est morte. Ok. Euh, tac. Et ils étaient 2 dans les jaunes. Euh... Le orange. Les c'est cassé. il y, y a combien de oranges euh, Ils étaient. Il est rouge, il est plus qu'un, donc ils étaient deux les oranges. D'accord. Donc lui est mort. Et le dernier là, c'est quoi euh, Il est seul. Mais il est mort Bah il, est mort. <rire> il... <rire> eh. Je suis très triste. Et lui, du coup, il était. Tu l'as mis à 6. Hein ouais, lui était à plus, il, a plus, il, a, il était à plus de 6. Bon, donc là, euh, concrètement, dans l'euphorie de la vidéo, j'ai fait n'importe quoi parce qu'il aurait fallu que j'envoie des sorts avant. Euh, je suis un gros débile en fait. C'est Globalement, c'est ça qu'on conclura de cette phase de psy. Je vais continuer à dérouler ma phase de psy, euh, bien que je me fasse beaucoup de peine. Je vais envoyer la gate avec mon survivant sur le browser Captain. Ça passe, et du coup, je vais TP mon browser Captain là-bas, dans un coin du décor, euh, pour prendre un... Recon. Un Recon. Ok. Les intercepteurs qui sont là-bas euh, vont... Euh, passer un smite sur euh, le gazier en question. Donc euh, voilà, c'est bien évidemment le plus proche de lui qui va canaliser pour mettre deux mortales à ce, à ce carapace. Euh, ensuite, ici, on va tabler l'avion à qui reste deux PV de mémoire. Voilà, on va y aller avec cette escouade-là. C'est good, ça passe aussi. Hein, voilà. Il est mort l'avion Donc l'avion, il est tout mouru. Il explose. Est-ce qu'il est explose Non, <rire> dommage. Pardon. Le dé a été super lourd sur la table, t'as pas entendu BOM BAM ça. ça sentait l'explosion en plein nez quoi. <rire> euh, nos amis, les paladins euh, vont, euh, vont être buffés par un Voldus qui va leur passer le sanctuaire, donc le plus 1 à l'invue. Ça passe aussi, euh, puisque ça passe à 6, et 5 et un 6. Le Librarian, il va regagner un point de commandement. Ça passe aussi. Donc eux vont envoyer un smite dans le châssis. Plus de c'est plus de rirol. Je prends des trois PV dans mes paladins. Il bah, y en a un qui bah, perd un. un paladin. J'aime quand ça se passe comme ça. Deux périls sur la même phase, c'est un peu un peu désobligeant quand même. Oh, moi je joue pas de psy pour ça. Edith Imperator avec le chaplain qui va jeter ça sur nos amis les paladins. Euh, ça ça rate, ça passe sur du 7, donc ça rate, j'ai plus de relance, donc du coup, bah, ils tireront, l'idée de parateur là était de gagner un petit peu en mouvement, pour anticiper sur le tour 4, mais ça sera pas pour de suite, a priori. Donc j'ai fini ma phase de psy, et j'ai passé à ma phase de tir, les amis. Dans un premier temps, je vais faire tirer notre ami qui est ici, bon, le reste de son escouade ne va pas, mais ils ne pas tirer, mais lui, il a 24 pouces de ce châssis-là, je vais pouvoir lui tirer dessus, euh, l'idée, c'est potentiellement de le toucher, mais c'est pas l'idée, mais j'ai une reroll parce que j'ai Ça rate, mais bon peu importe, donc je l'ai ciblé, ce qui va me permettre d'utiliser deux points de commandement pour cette unité-là de façon à reroll léger de blessure, et en plus de ça, je vais utiliser deux points de commandement pour faire passer euh, les psy-canons à force 8, euh, PA-2, euh, donc voilà, donc du coup, euh, ça me fait utiliser 4 points de com, mais il faut que je saigne ce châssis-là, c'est l'objectif de cette mission. Je vais toucher sur du 4+, reroll des as, puisque je suis dans l'aura du vol du Sator, et, euh, et on y va, j'étais à 9 points de com, je tombe donc à 5 c'est parti. Euh, J'ai mes, mes 16 dés de psychanon. Sur du 4+, reroll des as. Il y a un as. Et Ça, c'est de l'échec. Euh, ça, c'est de l'échec. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. OK. L'as sur du 4+, euh, OK, on est bon. Et maintenant, on est sur du, euh, du 3 relançable. OK. C'est full euh, full. pa 1 et CPA-2. Dommage. Dommage 1. Euh, je prends 1 PV, 2 PV, 3 PV, 4 PV. Yes. Il me reste et 6 à... PV. Et après, il me reste les 8 euh, tirs de Stormbolt qui vont toucher à 3 reroll des as. Ok. Et qui vont blesser sur du 5 relançable. Et bien ça fait 2 sauvegardes sans PA. Je tank. Yes. Les interceptors, donc il y en a cinq qui vont tirer dans son seigneur de guerre. Euh, tir rapide, donc ça fait 5 x 4, ça fait 20 tirs. Je le touche à 3. Et je le blesse sur du 5. C'est très moche, effectivement. 3 sauvegardes. Sans PA de rien du tout. Et je perds 2 points de vie. Il lui reste 2, il meurt. Ok, et puis il y avait le, le dernier astico qui est là, qui lui balance ses 4 tirs, dans, le donc lui qui était ne euh, euh, pouvait pas cibler le personnage, euh, bah, il va tirer dans ce châssis là, et sur du 5. Et voilà, ça ne fait rien. J'ai donc fini ma phase de tir, et maintenant je vais charger, alors eux, euh, ils vont charger sur lui, je me suis positionné à 9 pouces, donc il va pouvoir prendre un Overwatch avant de savoir s'il si réussit sa charge. Donc là c'est 8 tirs de Tesla. Euh, il ne se passe rien. De... Ah, si, il y a six. un 6 qui compte triple, Ouais. qui te blesse sur du 3, tu as une sauvegarde et ensuite tu as trois tirs qui te blesse sur du 6, enfin qui te touche sur du 6, donc tu as une sauvegarde euh, PA0. Donc, PA0. pa 0, donc 0 à plus. Ça y va à 3 plus pour mon Marine, c'est save et maintenant on est sur une belle charge à 9. Voilà, oh le désespoir. Ok, ça ne sert à rien de relancer hein, ou quoi que ce soit. Bon, mais je suis... Deuxième charge, deuxième charge ratée les amis, hein, que voulez-vous C'est génial Fin du tour 3, donc ce qui fait plus ou moins la moitié de la partie en vérité. Ça, euh, alors sur le tour 3, j'ai été un peu plus efficace que mon tour 2, mais en même temps, c'était pas difficile. Vu le tour 2, foireux que j'ai réalisé. Néanmoins, on a quand même vu que j'avais fait des belles erreurs, notamment sur le séquençage de Psy. Mais là, c'est un petit peu, euh, c'est la fatigue un petit peu, ça, ça prend du temps, mais bon, c'est pas grave. Euh, donc sur le scoring de la fin de ce tour 3, j'ai tué une unité et euh, j'ai tenu un objectif, donc je mets deux points. Euh, je vais tuer plus d'unités que Thomas, donc je vais mettre un troisième point et lui, il va tenir plus d'objectifs que moi, ce qui fait que lui, ça lui rajoute un point sur son tour 3. Euh, ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un point de Recon, puisque j'ai un, une unité dans chaque carte de table. Euh, je vais aussi mettre euh, deux points de Marks for Death, puisque je vais tuer euh, l'avion qui était marqué, ainsi qu'un Tesseract Arc. Et euh, en plus de ça, je vais mettre deux autres points sur le Big Game Hunter. Euh, ce qui fait que sur ce tour-ci, je mets 8 points et euh, on passe maintenant au tour 4 de la partie qui passe un peu ce tournant. Euh, et du même coup, même... Le, juste le, le Big Game Hunter, tu l'as marqué, ces euh, points avec les avions qui ne sont pas platanés oui. et pas avec les trucs puisqu'on ne peut pas combiner. Oui, exactement. Ouais. Ouais. On peut pas combiner le Mark Fordes et le Big Game Hunter. Donc c'est les, les avions platanés qui me donnent le Big Game Hunter et les deux autres qui me donnent le Mark Fordes. Donc on est au début du tour 4 euh, des nécrons Ce qui va se passer, premièrement, je vais récupérer un point de vie euh, sur mes véhicules Hop, qui passe à 7 points de vie ici qui passe à 7 points de vie parfait ici euh, ensuite euh, je vais prendre euh, dans ma phase de mouvement je vais essayer de chercher et te tuer ton, ton chef avec euh, avec euh, ce vaisseau là ce vaisseau là il va tuer ça euh, ce vaisseau là va venir ici pour prendre l'objectif et va essayer de tuer ça et ensuite je vais mettre tout le reste des tirs euh, euh, soit euh, dans tes paladins, soit dans euh, le, le, la, la strike. strike quad qui est là-haut. Euh, je vais voir comment je vais répartir ça. <rire> dans le mouvement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai reculé la barge qui est là. Euh, la tesseract arc n'a pas bougé. La barge qui était ici est venue là de manière à se mettre à 12 pouces pour envoyer euh, tous ces tirs là-dedans et prendre l'objectif. La barge qui est là, les deux, euh, les deux véhicules que ça se reculer pour se mettre à plus de 17 pouces euh, de l'unité euh, paladin pour éviter de se charger. Euh, et ensuite c'est euh, le dernier châssis qui est venu ici, qui est en fait légèrement un peu plus à, à gauche mais qu'on a mis là pour éviter qu'il se casse la gueule et euh, qui va tirer dans la stress Squad qui est derrière, enfin les... c'est la stress Squad, oui c'est ça C'est ça, c'est ça, ah est bon. Bon. Le, le jargon est exact, le phrasé est correct Le premier, j'ai commencé ma phase de tir en tirant euh, dans euh, Jean, Jean le survivant On a fait notre premier tir ici avec une, Ken un, Ken. Un, un, décès, un décès, un décès terrible euh, ce qui va ensuite se passer c'est que là on va avoir 20 tirs de force 4 PA-1 Qui vont partir dans ton papa Plus des 6 tirs de force 8 PA-3 Dommage des 3 euh, J'ai moins ça pour te blesser Du coup oui. je vais te faire 20 tirs sur 3+, plus, 5+, plus, Et oui. ensuite des 6 tirs sur 3+, plus, 3+. Plus. Oui Je vais commencer par les 6 tirs Allez allons-y gaiement si fait 4 tirs sur du 3 Sur du 3 euh, PA-3 j'ai une save à 1 plus. Donc tu es à 4 plus. Moi je suis à 4 plus. Ce qui, est, ce qui équivaut à mon invulnérable. Ouais, je, je vais utiliser un point de commandement et je vais rejeter une sauvegarde quand même parce que ça fait plaisir. C'est raté. Euh, triple décès, je pense. Tu fais 7 PV. T'as combien de PV J'en eh ai, euh, ai pas assez. Donc, euh, <rire> donc il est mort. <rire> et il prend mon seigneur de guerre. Et je marquerai donc un point en de plus. De old school. De old school parce que je suis un mec. Euh... À l'ancienne. Donc, en termes de séquençage, je vais faire tirer euh, cette barge-là en premier parce qu'elle est tout juste à 12 pouces pour éviter qu'en retrait des pertes, je perds d'idées, euh, Parce que ça change tout, je pense, avancer cette game. Je ne faut pas perdre d'idées. C'est voilà. 3, euh, plus, euh, 3, plus. 3 plus 4 plus, pardon. 3 plus 4 plus, c'est exact. Et c'est un beau jet de daube. Euh, je suis et on est sur du 4 plus. C'est ça. Et tu es de la PA-1 si je ne m'abuse. C'est ça. PA-1. Donc, tu as euh, tout ça de sauvegarde. Euh, hop, il y a un 3. Ah 4 euh, plus. À 4 plus, euh, la save va 4 plus, écoute, bah, écoute, je perds deux, deux animaux, deux animaux farceurs et je vais enlever les deux les plus loin là-bas. Ok. Je vais te faire ensuite des six Oui. Ça fait 5. Ah, ça ça va piquer. Ouais. Il y un bon. touche sur du 3. Ça te blesse sur du 2. Allez, triplace. Euh, c'est P à moins 3. C'est va 6. Oh, oh ça. Deux. Et je vais t'enlever les deux zigotos là-bas aussi. Et on va refaire la même chose. Avec l'autre barge, c'est ça euh, Quoique non, en fait, l'autre la, barge, je vais mettre ses 20 tirs là-dedans et elle va mettre ses 10 tirs là-dedans. Ah, je vais utiliser deux points de commandement pour euh, avoir la physiologie transhumaine et donc il ne peut me blesser que sur du 4+, sur mes paladins. Euh, J'ai euh, utilisé un point de com pour euh, ma relance, de mon avis, euh, ce qui m'amène à 4 points de com et là maintenant, je descends à deux points de com. Là, je vais faire 20 tirs dedans Oui. Sur du 3 Sur du 3 et sur du 4. C'est exact. Tout à l'heure, deux sont morts. On va voir si cette barge euh, fait le café ou pas. Sur du 4. Qu hum. Il y en a eu 5 tout à l'heure aussi, j'en ai réussi 3. Et là j'en ai réussi 4. J'ai donc un mort et je vais enlever lui. Je en vais de faire les D6 là-dedans. Oui. Il fait 5 ah, ça envoie des pruneaux qui okay. hein. est mal à l'arche c'est coquinou euh, sur du 3 plus c'est beau je fais des beau, fait, bon. euh, sur du 4 c'est bien oh, oh là là c'est la, la, la, la à moins 3 dommage des trois bah j'ai passé mon sanctuaire donc j'ai une avue à 4 ouais. sur euh, les paloufs tu prends enfin, 3, 3 des trois que je vais faire une papa ah par un. Allez, trois ans on n'en parle plus voilà. un le deuxième a deuxième as masses et à mort un mort et pas un troisième mort j'ai donc un mort et une PV. C'est exact. Ensuite, le monsieur qui est là, oui. ah là il est... va mettre 8 euh, tirs dedans et 3 euh, tirs là-bas. Oui. Les 8 tirs, c'est du Tesla. Ça fait des choses comme le Tesla, c'est bien ça. Et ben, c'est voilà, ça, ça, ça, ça fait un full, un, un full fifou. Euh, c'est sûr du 3. parce que c'est force ce 7 euh, Celui-là, il n'était pas de Non, bien. il n'était pas. Est-ce que tu il as de la paire de... Non, sauvegarde 3+, on y croit. Ah, c'est euh, dommage. Euh... Il est mort deux fois. Ah, oh, la tristesse Ensuite, là-bas, je te touche sur du 3. Je te fais une touche, je te blesse sur du 4. Je te fais une blesse, pa à moins 3, dommage des 3. Excusez-moi. Un 8 à 4. C'est beau C'est beau. Euh, le dernier Pitou qui n'a pas tiré, ça va être le Pitou qui est là-haut, qui va mettre tous ses tirs, euh, du coup... Euh, ah bah non, il va pas mettre ses tirs là-dedans, il va mettre ses tirs, on avait dit tous ses bah tirs la strike. Donc il va mettre 6 tirs plus euh, des 6 tirs. On va commencer par les 6 tirs, qui est toujours du 3. C'est très beau, ça compense le début de, de partie. Qui baisse sur du 3. Tu vas avoir donc du coup 5 sauvegardes à PA-3. Euh, ils se font dans le couvert, les euh, ce qui nous fait une save à euh, 5. À 5. Ils sont... Ça, fait... Ça fait quatre morts Vu qu'ils sont plus que 3. Trois... Ok. Avance. Ah Avance. Ah Est-ce euh, que... Va... Est-ce que je serais pas en train de me faire purger ma grand-mère <rire> <rire> <rire> <rire> Fin de ma phase de tir Oui. Euh, phase de morale euh, non. Non, j'ai perdu un gala et tout ce que tu as touché tu l'as tué de manière tout à fait générique. C'est ça. Donc du coup à la fin de ce tour 4 des nécrons euh, je vais marquer le bonus, tuer, euh, tenir un objectif, tuer euh, un, une unité. Je vais marquer aussi un palier euh, supplémentaire à The Reaper et je vais euh, marquer du coup un point en plus sur Old School avec euh, le tuer le Seigneur de Guerre. Alors, dans cette purge que nous vivons, il nous faut nous ressaisir et tenter de malmener au maximum notre adversaire. Donc l'idée, elle est simple, c'est qu'on va tenter de fumer ce fumier là, qui est juste ici. Euh, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un indite Imperator sur eux, donc ils vont pas bouger pour pouvoir tirer un maximum là-dessus et après revenir euh, se cacher et après je vais faire une gate pour euh, amener Voldus là, tenter une charge à neuf et tenter de de lui mettre des coups de marteau à celui-là, comme il n'en a encore jamais reçu de sa vie. Euh, et, puis, euh, et puis, voilà, je serai content d'être heureux d'avoir fait ces quelques petites actions, mais qui feront euh, briller mon estime personnelle. Et, euh, et ça, c'est déjà pas mal. Et ça, c'est déjà beaucoup. Donc, en termes de phase de mouvement, euh, en vérité, je vais juste avancer un petit peu mon chaplain. Et c'est bien tout. Voilà. Ok. C'est parti pour la phase de psy. Déjà, je vais changer, changer ma Tide. Et je vais passer en Tide de tir. Euh, ça passe sur du 3. Ok, ça passe. C'était grâce à mon Libi qui casse à plus de... Ensuite, je vais regagner un point de commandement. Ça passe sur du 5. C'est un magnifique... C'est mon quatrième péril de la partie. Euh, Double As sur mon Libi. Euh, C'est for formidable. Donc, je prends... Ben, je prends 3 PV sur mon Librarian, mais allons-y, soyons fous. Donc, je ne regarde pas de points de commandement, je suis toujours à 2, euh, ça m'embête, mais euh, la vie, c'est comme ça, parfois, c'est injuste. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un, un Edit Imperator sur mon escouade de paladin, et je vais utiliser mes deux derniers points de commandement euh, pour, euh, euh, pour booster tout ça et être sûr de tambouriner euh, ce châssis ici. Donc, Edit Imperator, déjà, est-ce qu'il passe oui, il passe, donc je vais pouvoir immédiatement tirer et ensuite bouger et utiliser mes deux derniers points de commandement et mettre des gros coups de psycanon lourd, euh, lourdement, sur son châssis. Allez, tiens, le psy canon je suis dans l'aura de Voldus. Alors, euh, coup, je, je perds un PC quand même. Oui, alors... Je perds mon dernier PC pour euh, ignorer les dommages sur inférieur ou égal. Ok, donc euh, c'est parti, on est sur du 3 et je relance les gros as bien dégueulasses. Euh, Ceux-là sont des As, Allez, on y va voilà. As, reroll, As, j'aime ça, c'est bon, mais le, le G est plutôt propre. Euh, et ensuite, on va blesser sur du 3 plus. Ça, c'est pas bon, le G est plutôt pas mal. On est sur euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est sur 10 sauvegardes à moins 2 Tu blesses sur du 3 plus parce que force, tu l'as fait passer à force 9. Là, là, là, je suis à force 9 avec les voilà. on est, on est On est au, on est au max. Donc PA combien PA moins 2 Donc je suis à 5 euh, Ça ça tanque, ça ça tanque, ça ça tanque Et ça c'est du dommage 2, c'est ça Oui Allez Le petit jet de merde qu'il faut Voilà Ça j'ignore, ça j'ignore Je prends 4 PV Je suis à 3 PV J'ai un Stormbolter qui va tirer quand même Ah oh, vas-y, vas-y, tiens Sur du 3 J'allais dire Rérol des As mais c'est pas bon. Et on est sur, euh, sur du 5. Voilà. Une sauvegarde. Voilà. C'est triste. Mais encore une fois, parfois le vis est tellement injuste. Par contre, je vais bouger quand même. Et je vais me barrer d'ici. Et ils ont bougé là. Et dans l'immédiat l'instant T, euh, je vais d'abord passer euh, le sanctuaire avec Voldus sur eux. Donc pour passer leur 1 à 4. Ça passe. On est content d'être heureux. Voldus va passer sa gate sur lui-même. Euh, ça passe, tout rond, tout pile et il va se barrer et venir se positionner ici euh, à plus de 9 pouces de son châssis, euh, hors ligne de vue pour pas se prendre de tir de contre-charge et tenter une jolie charge à 9 euh, on en est là, on en est là, et de toute façon euh, je passe à ma phase de tir mes euh, paladins ont déjà tiré il me reste deux tirs de Stormbolt ici qui touchent sur du 2+, Reroll des As et après on va le blesser sur du 5 parce qu'on est un Stormbolter de base et on a une petite sauvegarde à 3+, Petit PV de la honte. C'est à 6. Et je vais passer immédiatement à ma phase de charge. Charge à 9. Ma bah, troisième charge de la partie. Les deux précédentes ont été ratées. Normalement, celle-ci. Bah, elle rate aussi. <rire> Donc, fin de mon tour 4. Euh, qui. Euh, qui, qui me fait sombrer dans le désespoir avec ce gazier qui survit à 3 PV, mais bon, c'est la vie. Euh, du coup, je mets qu'un point pour euh, tenir l'objectif, tout ce qu'il me reste à faire. Euh, je mets qu'un point, ce qui me fait passer de 14 à 15 points. Euh, Avif, quant à lui, met deux points, puisqu'il va tuer plus d'unités et tenir plus d'objectifs. Donc il passe de 24 à 26. À la fin de ce tour 4, il a clairement pris un avantage considérable. Il passe à 26 points. Euh, ça lui fait plus de 11 points d'écart. Là, concrètement, j'ai plus aucune ressource pour remonter la partie. Ce qui veut dire qu'en soi, euh, là, clairement, c'est une victoire côté Nécron, euh, victoire majeure parce que j'ai vraiment plus les capacités de remonter en point. On va clôturer la partie là-dessus, parce que jouer le Tour 5 et le Tour 6 n'aurait aucun intérêt. Euh, la victoire en écran est clairement, euh, est clairement euh, notable, euh, je ne sais pas comment on dit, est, clair, est clairement visible, est clairement, euh, Évident. est clairement évidente. Il n'y a plus moyen pour moi de remonter en point, donc on se retrouve de suite pour le débrief de la partie. Et on se retrouve pour la fin de ce rapport de bataille et euh, le débrief final. Euh, bah déjà merci, merci à toi, ouais, toi d'être venu, on s'est bien marré ouais, carrément, ouais, sympa, ouais. euh, cette game, dis-nous tout. Euh, écoute, euh, match-up euh, à la base assez compliqué, euh, c'est un match-up qui fait assez peur le, le GK, euh, surtout sur les tables très chargées. Euh, J'avais vraiment un cas de conscience entre choisir entre all school et euh, grande contrôle, donc à savoir entre faire donc, ces, ces, ces deux objectifs secondaires là. Euh, ce qui fait que lors de ton placement, euh, j'avais peur de ne pas avoir quelque chose que je puisse tuer au premier round pour faire le premier sang. Ouais. Euh, donc ça c'est quelque chose qui me faisait peur. Et en fait, euh, voilà, j'avais très peur que tu te retrouves avec des paladins intuables et euh, des GK intuables, tout cachés et sans ligne de vue, etc. Euh, ce qui m'a un peu sauvé la vie, c'est, je pense, une erreur tactique que tu as faite, c'est-à-dire que tu n'as pas mis de... Personne avec le gate. Le gate ouais. euh, ce qui fait qu'en fait, j'ai pu te mettre dans le vent les tiers des, des paladins sur les avions. Mm -hmm. Ce qui fait que j'ai pu faire mon stratagème deux, deux fois, fois. Ce qui est fort. Euh, ce, qui est, ce qui est fort. Donc ouais, ça, ouais. c'était un, euh, un gros retournement au début de game parce que du coup, je marque quand même pas mal de points euh, au premier tour. Euh, je ne sais plus combien je marque, mais c'était quand même pas mal. Alors, je marque genre 5 ou 6 points. Tu ou 5. 5, ouais. Ouais, ça marche. Et, euh, ça, ouais, ça marche. Ouais. Et euh, voilà. Donc, ça, c'est le. Première, première grosse, premier gros, gros, gros, gros changement de situation, premier gros tournant dans la partie. Et le deuxième tournant, c'est pour moi euh, quand tu te focalises du coup sur euh, le fait d'essayer de plataner mes avions. Ouais. Du coup, tu as des unités qui à mon sens sont sur table et qui ne servent pas à grand chose. Euh, où tu aurais pu être en tête des ombres euh, avec des moins un pour toucher, comme moi j'utilise quand même pas mal de Tesla. Ça change tout parce que ça passe mmh. de 8 tirs font 8 touches à 8 tirs font 4 touches. Euh, et il euh, y a euh, un, un gros pâté ici que je peux cibler et que je peux tirer, tirer dessus que je peux te tuer quoi. Euh, donc ça pour moi c'était un peu les deux erreurs de la game ouais. qui bah, du coup ont été un peu sanctionnées euh, voilà, immédiatement. <rire> je sais dire de plus, voilà, bon, De façon très générale, pour, pour, pour simplifier le débrief de vif, j'ai été mauvais et, et je me suis fait sanctionner. Donc clairement, euh, euh, moi sur la partie, c'est pareil, c'est un match-up qui n'est qui est pas évident parce que ben, l'armée Nécron face, face à moi, elle est elle fait mal de, du fait qu'il y ait des keywords fly partout donc c'est ingrabbable. Euh, du fait que tu as de la mobilité, tu as des gros châssis qui ont une super emprise sur la table donc du coup euh, se planquer malgré une table chargée bah, parfois c'est difficile parce qu'il suffit juste d'avoir un petit bout de châssis qui dépasse et est terminé. Donc, euh, donc ça c'est une première difficulté face à, face à ton armée. Et euh, l'autre difficulté c'est euh, c'est comment gérer ces avions et ce 3 des 3 mortals en bulle au premier tour. Mmh. Euh, et du coup, euh, ça m'oblige à, à, à, à, me, à mettre un minimum d'unités au tour 1. Et effectivement, en me, en me disant je vais minimiser mes poses sur le tour 1, mmh. Euh, et ben je mets pas de gates et je fais pas attention quand je pose et en fait, euh, euh, comme j'ai mis mes gates le seul personnage qui a la gate c'est Voldus mmh. et, euh, et en fait, j'aurais dû mettre plus, j'aurais pu mettre Voldus sur table et je l'ai pas mis, donc ça effectivement, c'est une, une première erreur et ce qui te permet de, de fuir avec tes avions, de, de sniper de mettre ton premier sang, d'enlever des Terminator etc, etc euh, et puis, euh, moi, c'est vraiment, je pense, vraiment cette, cette grossière erreur de jeu de choisir de, de dépolariser une, par, une partie de mes strikes avec mon seigneur de guerre sur le flanc euh, c'est pour moi une, c est, c est un mauvais choix de jeu et euh, effectivement c'est payé ça n'a servi absolument à rien j'ai mis euh, de moi même en fait je me suis auto soustrait 400 points d'armée 450 points d'armée qui m'ont servi absolument à rien et ça c'est vraiment dommageable sur moi sur la partie parce que euh, je fais un tour 2 qui est très très médiocre et, euh, et du coup, ça te permet de, de bien prendre l'avance. Et moi, ça me ça me bloque complètement la partie pour pour la suite. Euh, tu es donc, pas avantagé dans tes zones de déploiement. Ouais. Aussi. Alors le, pour le coup, le, ouais, le, le, le déploiement en le déploiement avec les petites bandes de 6... Euh, M'empêcher en fait d'optimiser ma, ma pose sur la table et de mettre du monde sur la table pour me planquer. Et ça, ça m'a vraiment embêté. J'aurais clairement préféré avoir un bon vieux marteau et enclume ou une bonne vieille hop de, hope de guerre, guerre des familles où j'aurais mis plus d'unités sur table et je me serais vraiment caché. Là, j'ai pas pu le faire. Euh, voilà, donc, euh, donc voilà, après il euh, bon, y a eu des réussites, des échecs sur certaines choses, euh, et puis euh, bah, à partir du tour 4, c'est la, la, la dégringolade de complète, là j'ai plus grand chose à faire. Mmh. Donc voilà, euh, bah, ceci étant c'était cool, euh, clairement on voit la différence entre toi qui, euh, pendant cette période de confinement, a pu, euh, tu as joué sur Tabletop euh, Tournament, donc tu as continué à, oui. à, à, à jouer, tu as continué à voir les, les mécanismes de jeu, etc. Moi, clairement, j'ai peu joué, donc oui. quand on se retrouve face à des bulles, parce que là, c'est vraiment un build compétitif ouais. que tu as ramené, c'est vraiment une liste qui est compétitive, donc face à une liste compétitive et un joueur qui a le réflexe compétitif, etc., est, est l'erreur évite ouais ouais C'est une liste que tu as, as, as beaucoup joué aussi. Ouais. Ouais. Ouais, parce que j'ai fait des, des, des parties, j'ai fait des tournois sur Tabletop Simulator en, en Tyranid, ça, ça s'est mal passé, donc ouais. tu vois. Alors, ah. Ouais. Euh, la, la, bon, C'est aussi une question de connaître son armée et de, de l'avoir joué euh, beaucoup. Quoi. Donc là, moi pour ma part, vraiment manque, manque d'expérience sur, euh, sur le GK. Euh, il, faut que, il faut que je les rejoue absolument pour... Euh, pour avoir un meilleur, un meilleur gameplay et avoir faire des meilleurs choix de, de, de jeu de manière générale. Euh, et et je me, là, ça, ça fait la quatrième, cinquième fois que j'ai joue le GK. Mmh. Je suis toujours confronté au fait que je ne sais pas comment jouer mes strikes. J'ai énormément, mal, énormément de mal à jouer en finesse, c'est une armée qui est extrêmement complexe à gérer ouais. et qui, qui demande beaucoup de... de, de de capacité de, ouais. de, de, de compréhension de ce que va faire l'adversaire beaucoup de projections qui demande réflexion sur plusieurs tours c'est une mec extrêmement difficile à jouer les ouais, ouais. Euh... donc euh... en tout cas si ce rapport de bataille vous a plu vous savez quoi faire il faut mettre le petit pouce bleu euh, des familles n'hésitez pas à nous lâcher un petit commentaire euh, déjà ça fait plaisir et ah en bah, plus euh, ouais. ça ça nourrit l'algorithme youtube ça, ce qui est important <rire> ce qui est important ne l'oublions pas je vous rappelle aussi que vous avez dans la description de la vidéo, tous les liens, les, euh, vous avez un lien avec un code promo pour acheter vos figurines chez Maxi Maxirev, vous avez euh, un lien avec un code promo pour aller sur My Scenari pour vos décors, vos accessoires de jeu, vous avez euh, tout ce qu'il vous faut pour aller chez Crank War Game, acheter vos tapis de jeu, et, euh, et euh, voilà, ça fait, euh, ça fait plaisir, donc n'hésitez pas, vous avez tout dans la description, euh, on se retrouve, quoi qu'il arrive, très bientôt pour de nouvelles vidéos sur sur Commander TV, je vous dis ciao les seigneurs de guerre. Salut